Ce qui m'a marqué, c'est le concept de cluster, qui peut être très utile. Et là, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça. Il me semble que ça serait très utile pour la promotion du projet de mettre en place ce concept en Tunisie, commencer par des clusters à l'échelle locale, régionale et puis surtout le territoire. Ça va nous permettre de faire, de, de, disons, de tisser les réseaux et les relations entre les différents intervenants. Et ça va être peut-être une façon qui va nous faciliter la promotion de, de cet entrepreneuriat vert. Très riche au niveau des contacts, le réseau, les, le, les, le carnet d'adresses qu'on a eu, et puis aussi par rapport à l'ouverture des gens. Une excellente opportunité d'échange et de partage de bonnes pratiques euh, à travers en fait, les témoignages des entrepreneurs verts nouvelle expérience pour nous, surtout au niveau de l'entrepreneuriat vert et surtout de nos rencontres avec les jeunes promoteurs ici. Cette formation, c'est d'un apport réellement très important parce que d'une part ça, ça nous a permis de voir, de voir des cas réels par rapport à tout ce qu'on a vu pour des concepts entre guillemets théoriques et vivre réellement les expériences qu'on a eues comme exemple lors de, du cycle tout au long du cycle de formation en, en Tunisie. Je chapeaute les 24 centres d'affaires en Tunisie. Ce sont des structures qui sont chargées de l'appui et de l'accompagnement des, des porteurs d'idées de projet, des porteurs de projets. Ça va me permettre de réorganiser d'adapter les programmes de ces centres d'affaires qui interviennent au niveau des régions en Tunisie. Et si j'ai une recommandation à transmettre à l'administration tunisienne serait essentiellement de capitaliser sur les mesures et les programmes existants, mais surtout de mutualiser, euh, mutualiser en fait les capacités de tous les acteurs de la société donc de la société tunisienne donc là je parle des organismes publics des organismes privés des acteurs de la société civile des ONG ou associations mais également de l'université comme partenaire je pense qu'il faut qu'on qu qu'on milite pour avoir un cadre juridique approprié si on veut vraiment une pérennité pour l'entrepreneuriat responsable en Tunisie des idées de projets qui peuvent être mis en place, que ce soit au niveau très local, dans le quartier, dans le... et puis par rapport à ma ville, par rapport à la ville de Sfax, réellement, qui a besoin de beaucoup d'efforts au niveau de l'écologie. J'espère que ces expériences, nous les transférons surtout euh, à la Tunisie et à, nos, euh, à notre centre à Caron. De créer une association qui sera dédiée à la promotion de l'entrepreneuriat vert en Tunisie. Je pense qu'en euh, termes de dynamique de réseau, nous pouvons être euh, pour euh, la dynamique tunisienne à la fois une force de, de proposition au début, une force d'action pilote, pour pouvoir euh, initier des actions, les accompagner, les réussir, euh, communiquer à travers ça. Et à travers cette action, vraiment les actions entreprises, on pourrait fédérer d'autres structures, d'autres institutions, d'autres partenaires sur la thématique pour que le réseau sur l'entrepreneuriat vert okay, joue un rôle de, de booster hein, de, de l'initiative entrepreneuriale sociétale au niveau de la Tunisie. Donc structure publique au ministère de l'Industrie, on, on est au-devant. On encourage toute initiative dans ce sens et on est prêt à mettre toutes nos dispositions, toutes nos structures, soit dans les régions, soit au niveau central, en faveur de toutes ces initiatives. On est pour. Je pense qu'avec ça, on aura vraiment quelque chose de solide qui peut représenter une base pour aller beaucoup plus loin.